le 1er février 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, l'artillerie du groupe de forces occidentale a infligé des dégâts de feu aux effectifs et à l'équipement des unités des 14e et 92e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Gryanikovka, Timkovka, région de Kharkov et Novoslovskoy LPR. Au cours de la journée, jusqu'à 30 militaires ukrainiens, deux camionnettes ainsi qu'un obusier des 20 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranolimanski, les frappes de l'aviation de l'armée et les tirs d'artillerie du groupe de troupes centre ont vaincu les concentrations de main dœuvre des 80e et 95e brigades d'assaut aérien des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Stelmaovka, Chervonaya et Yadibrova, Kuzmino LPR et Torsko DPR. Les pertes ennemies par jour dans cette direction s'élevaient à 95 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés et une voiture. Dans la direction de Donetsk, lors des opérations offensives, les unités du groupe de troupes sud ont pris des lignes et des positions plus avantageuses et ont infligé des dégâts de feu à l'ennemi dans les zones des colonies de Tononkwa. Le et Sovernois de la République populaire de Donetsk. De plus, dans la zone de la colonie de Dobrovoli, la RPD, un dépôt de munitions de la 55e brigade d'artillerie des forces armées ukrainiennes, a été détruit. Au cours de la journée, plus de 100 militaires ukrainiens, un char, trois véhicules de combat blindés, le bus le véhicule de combat lance-roquettes multiples Uragans et la monture d'artillerie automotrice César de fabrication française ont été détruits dans cette direction. Dans les directions Sidonetsk et Zaporozhi, des frappes aériennes de l'armée, des tirs d'artillerie et des unités du groupe de force Vostok ont infligé des dommages par le feu aux effectifs et à l'équipement de la 72e brigade mécanisée et de la 35e brigade de marine D. Forces armées ukrainiennes dans la région de la colonie du Gledar de la République Populaire de Donetsk, ainsi que les 108e et 124e Brigades de Défense Territoriale dans les zones des colonies de Novozelka et Murnois de la République Populaire de Donetsk. Les pertes quotidiennes des forces armées ukrainiennes dans ces directions s'élevaient à plus de 60 militaires ukrainiens, un char, un véhicule de combat d'infanterie, deux véhicules blindés de transport de troupes et trois véhicules. Un obusier automoteur Vuzdika, deux obusiers des 30 et un obusier des 20 ont également été détruits. Un radar de contre-batterie en TPQ-37 fabriqué aux états unis a été détruit dans la région d'Orokov, dans la région de Zaporozhye. Deux bateaux à moteur et jusqu'à dix parachutistes des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans la direction de Kherson près du lac Kruglik. En outre, lors de la lutte contre la batterie, un obusier automoteur Vuzdika et trois dépôts de munitions des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Gavrilovka et d'Antonovka, dans la région de Kherson. L'aviation opérationnelle tactique les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 88 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans le 131e arrondissement. Dans la zone de la colonie de Shostka, région de Sumy, les ateliers d'une entreprise de production de munitions d'artillerie pour les forces armées ukrainiennes ont été détruits. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu 9 véhicules aériens sans pilote dans les zones des colonies de Zolotarovka, Kremnia, Novovodianois, popovka de la République Populaire de Lugansk, Storozovoe, Petrivsk de la République Populaire de Donetsk et Chapavka de la région de Zaporozhye, ainsi que intercepté trois roquettes du système de lance-roquettes multiples IMAR fabriqué aux États-Unis. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 381 avions, 206 hélicoptères, 2996 véhicules aériens sans pilote, 402 systèmes de missiles antiaériens. 7706 chars et autres véhicules blindés de combat, 998 véhicules de combat de lance-roquettes multiples, 3978 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 8243 unités de véhicules militaires spéciaux.